Bonjour Alors, le masque devient quelque chose de quotidien à porter pour tout le monde, que ce soit dans les magasins, euh, sur son lieu de travail. Et le grand, grand problème euh, de, de ce masque, c'est surtout pour les porteurs de lunettes, ça engendre de la buée. Alors, effectivement, quand le masque est bien mis, ça ne devrait pas en faire, euh, mais dans, dans en pratique, euh, ça fait quand même, enfin moi je le teste et je le vois, ça fait quand même de la buée, surtout quand j'ai la visière en plus. Donc, pour euh, qu'il n'y ait pas de buée, il existe plusieurs solutions. Vous avez certainement peut-être vu sur internet euh, le fait de, faire, de mettre du savon, de la mousse à raser ou des choses comme ça. Alors, le savon, vous voyez, ça peut marcher, euh, sauf que bah, ça fait un verre assez gras et un peu moins transparent. Euh, la mousse à raser, on n'est vraiment pas sûr et les, les verriers nous ont alerté par rapport à ça euh, parce que ça peut euh, abîmer le verre, abîmer les traitements et l'intégrité du verre. Donc, euh, comment faire pour éviter la buée Eh bien, il existe des petites choses comme ça, tout simplement. Des petites microfibres dont vous avez l'habitude, hein, c'est les mêmes euh, ou presque que celles dont vous avez l'habitude et qui vous sont fournies avec vos lunettes pour, pour les essuyer, pour les nettoyer. Euh, mais celles-ci sont légèrement imbibées, et euh, sans laisser de traces, vont euh, vous mettre une petite pellicule dessus anti-buée. Ça vaut trois fois rien. Et euh, j'attends avec impatience les sprays aussi. Euh, alors, il faut savoir que nos fournisseurs euh, ont été pris d'assaut par rapport à ça. J'avais commandé moi, fin avril. Euh, le fournisseur en question euh, ne prend plus les commandes à partir, depuis le, le 5 mai, donc avant la reprise. Mais j'avais... Commander avant et anticiper. Donc, j'attends avec impatience tout l'esprit. Euh, les petites microfibres, il m'en reste, mais stock limité. Donc, euh, dépêchez-vous si vous en voulez. Euh, et je vous dis à très bientôt chez Atalaist. Allez, au revoir.